Salut Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatique euh, dans un cerisier à peu près à 4 mètres de haut. Donc ça va être encore un énorme combat. Alors on est le, on est, on est, on est le 5 décembre, vous voyez, euh, donc il fait froid, il fait 6 degrés, vous voyez, j'ai le petit bonnet. Et je vais vous montrer où il est le nid. Regardez ça. Je sais pas si vous le voyez, il est juste là, je vais essayer de changer d'angle Donc vous voyez, il est balèze Donc il va falloir euh, ben, s'habiller, se protéger Et euh, ben, on va aller traiter ça Allez, à de suite oh. Allez, c'est parti pour le combat C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, on va pouvoir se caler. Oh putain, je suis à côté quoi ouais. bah, voilà les dédés. Excusez-moi, là je suis directement en haut du nid. Je vous montre le nid quand même, quand même. Depuis, là, il est beau. des attaques hein. normal Alors, vous allez voir le monde ce qu'il y a quand même on va commencer à traiter directement le monde qui a directement le 5 novembre euh. directement le 5 décembre. Allez, on va essayer d'ouvrir le nid pour voir s'il y a bah, du monde dedans. Je vous dis que l'isolation est épais. Allez, je vais vous montrer ça à l'intérieur. Vous voyez ça, quand même, il y a du monde, il y a du monde Alors au niveau des larves, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il y a quand même encore quelques petites larves là sur les côtés Ça permettra au froid de rentrer à l'intérieur du nid Écran. Bon. Vous voyez les dédés C'était une petite vidéo simple euh, Pour vous dire ben, 5 décembre encore des frelons Toujours des frelons Peut-être qu'un jour ça fera toute une année entière les frelons On sait jamais Et puis, Bon, ben, J'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager à mettre un petit pouce bleu Et je vous dis à très bientôt Allez les petits frelons On dit, on dit au revoir aux abonnés hein. Faut être poli un peu.